Thank <laughs> you. Pour conclure, la pâte de cacao est utilisée dans la fabrication du chocolat et permet de faire toutes sortes de desserts. Des gâteaux, mmh de la pâte à tartiner, mmh du chocolat au lait. Mmh et puisque je raffole aussi, je vous propose de vous réunir par petits groupes pour faire un dessert au chocolat. Ce sera votre devoir pour jeudi. Ouais Allez, je vous laisse former les équipes. On devrait trouver un nom pour notre équipe. Les Chouchou Choco. Mmh. Et si on s'appelait simplement. Les Cacao Chocs. <rire> Les Cacao Tocs, oui. Mais pourquoi tu te manques toujours de nous Tu es jalouse ou quoi Moi Jalouse de vous Non, mais pour qui vous vous prenez Pour qui nous nous prenons Pour celles qui vont gagner. Les pauvres petites. Si mignonne, si joyeuse et pourtant si nulle Toi tu vas bientôt prouver que tu l'es en perdant lamentablement le concours Ah oui Alors écoute-moi bien Je jure de faire perdre les cacao chocs. <rire> Pas. On pourrait peut-être prendre un garçon dans notre équipe. Sébastien, par exemple. Mmh. Oh, très bonne idée, Julie. Tu en penses quoi, Claire Le rouge de tes joues, là Ça veut dire oui Oh non, Martine, arrête Sébastien Ouh Ça te dirait de faire équipe avec les cacao chocs euh... D'accord Bien, je vois que les groupes sont faits Mais vous êtes six dans celui-ci et seulement quatre dans celui-là Émilie, va dans ce groupe s'il te plaît Mais madame, pourquoi moi Et pourquoi pas Allez Émilie, dépêche-toi et ne discute pas Si on avait une chance de gagner avec Émilie dans notre équipe, on vient de la perdre. De la farine. Farine, ok. Des œufs. Des œufs. Voyons. Mmh, du chocolat. Du canne, pâte à pouf, C'est sûrement Sébastien. T'es très jolie, dis donc. Tu t'es fait toute belle juste pour cuisiner. Et alors On peut très bien être pâtissière et rester élégante <rire> Ça suffit, patapouf Eh ben ne faites pas cette tête-là Regardez plutôt ce que je rapporte de la bibliothèque Toi, à la bibliothèque oh, La cuisine des grandes réceptions On pensait à des recettes moins compliquées hmm, J'aurais dû m'en douter Pour vous, dès qu'on dépasse le cake façon mamie, c'est la grande aventure Excusez pour le retard, j'ai dû pousser mon vélo. Le pneu arrière est crevé. Ce n'est pas grave, on n'a pas encore commencé. Bon, reprenons. Nous avons des œufs, de la crème, du chocolat, du lait, du beurre et de la farine. Euh, on pourrait peut-être faire des choux avec une sauce au chocolat. J'en ai déjà fait avec ma mère, c'est facile. Après, on peut les disposer de différentes manières pour faire un genre de pièce montée. Comme ça, Madame la fille du maire sera satisfaite. On peut même la faire en forme de cœur. En forme de cœur N'importe quoi Et c'est comme ça que vous comptez gagner Je confirme, vous êtes nul. C'est vraiment qu'une petite peste En temps normal, t'aurais passé un sale quart d'heure Mais comme nous sommes obligés de faire équipe, je vais faire comme si j'avais rien entendu C'est qui la petite peste Hé, oh oh hey, mais ça va pas Qu'est-ce qui te prend Hé eh oh les filles C'est une cuisine ici, pas un champ de bataille alors on va se calmer et faire comme a dit Julie Une pièce montée avec des petits choux au chocolat, d'accord Oh, c'est le petit chou C'est une bonne idée la pièce montée mais il ne nous reste qu'un œuf et on n'a plus de lait pour faire la crème Je peux aller faire les courses si vous voulez Après tout c'est de ma faute Tu m'accompagnes Claire Moi Pourquoi moi C'est bien d'avoir un garçon dans notre équipe hein Il est sympa Sébastien non Oh oui, très sympa Julie a de la chance Comment ça Quoi Ne me dis pas que tu n'es pas au courant Il nous impose la recette choisie par Julie Elle lui tombe dans les bras alors que je ne l'ai même pas touchée Ça saute aux yeux quand même En tout cas, ils forment un très joli couple Viens, ils nous attendent S'il manque de la farine pour les choux, on pourra toujours secouer mon pull et mon pantalon <rire> <rire> Ça t'apprendra, maladroit Ah, oh, c'est vrai qu'il te manque plus qu'un peu d'œuf et on peut te mettre dans le four Ah, On n'attendait plus que vous pour continuer Ah, enfin du renfort Je me faisais maltraiter par Julie Maltraiter Tout de suite, les grands mots Je voulais seulement te mettre dans le four <rire> C'est pas de ma faute si je suis plus intellectuelle que manuelle. <rire> Franchement, Sébastien, je sais pas comment tu fais pour t'en mettre pas. intellectuelle que Manuel. Et j'ai bien compris ce qui se passe ici. Débrouillez-vous sans moi. Elle est bizarre, votre copine, non C'est pas dans ses habitudes de s'énerver comme ça. Je vais aller la chercher. Julie, tu m'accompagnes Bon, pendant que ça cuit, je vais réparer mon vélo. Qu'est-ce qui se passe C'est à cause de la sauce Mais ce n'est pas grave que tu l'aies raté. On ne va quand même pas se fâcher pour ça Non, mais c'est pas ça T'aurais pu me le dire quand même Quoi Qu'est-ce que j'ai fait Ne fais pas l'innocente Il y a un truc entre Sébastien et toi Heureusement qu'Émilie m'a ouvert les yeux Oh, fallait bien se douter qu'il y avait dû Émilie là-dessous Mais je te jure que Sébastien et moi, on est juste copains C'est vrai Mais pourquoi Émilie m'a raconté tout ça alors Allez, venez On va tirer ça au clair Vous revoilà. Alors, ça va mieux, Claire Oui, oui. Il s'agissait d'un simple malentendu. Alors, vous avez fini Émilie charge de tout, je crois. <rire> je suis désolée. Comment on est un <rire> On dirait que ça te fait plaisir Bien sûr que ça me fait plaisir, puisque les cacao chocs vont perdre oh, Mais enfin, c'est ridicule Tu fais partie des cacao chocs Si on perd, tu perds aussi Peu importe, j'avais juré de vous faire perdre Vous vous souvenez Et c'est chose faite Bon, on réglera ça plus tard Parce que maintenant, on a un nouveau problème à régler Si ma maman arrive et qu'elle voit tout ce bazar, c'est la punition assurée Alors on range Et on s'y met tous Tu n'imagines quand même pas que je vais balayer Pata ah ah ah ah ah <rires> mmh. J'ai pas dit mon dernier mot ah ah Claire, je crois bien avoir trouvé une utilité à ton plâtre Si on faisait... Des bonbons au chocolat Il mmh, y a des petits morceaux de chocolat croquants dedans C'est délicieux mmh, Mais en même temps, ça fond sur la langue Bon, vous n'avez plus besoin de moi, alors je vous laisse Patapouf Voilà, terminé. Il ne reste plus que la vaisselle à faire. Bravo, c'est joliment arrangé. On n'a plus qu'à trouver un nom à notre recette. Vu les circonstances, on pourrait appeler ça... des embrouilles au chocolat <rire> <rire> <rire> On teste la recette la plus originale et celle de l'équipe des cacao Shock. Oui Qui c'est l'équipe de choc C'est... c'est... les cacaoshocks Allez, Émilie Au lieu de faire la tête parce que tu as perdu, sois plutôt contente d'avoir gagné La seule chose que j'ai gagnée, c'est que ce cauchemar est terminé pour vous récompenser de l'originalité de votre travail et de l'esprit d'équipe dont vous avez fait preuve, j'ai pris la décision de créer un stand cacao-choc pour la prochaine kermesse de l'école et de vous en confier l'organisation, bien sûr. Oh, ce n'est pas vrai On ne veut pas remettre ça Ouf. Il va y avoir un problème. Ouais, un gros problème même Euh... Si vous parlez d'Emilie, je pense que maintenant elle se tiendra tranquille, non Ben non, ce n'est pas ça. La recette... Tu t'en souviens toi oh